des impulsions vous incitant à perdre du temps sur votre plaisir ou sur des discussions sociales ou euh, jaser avec les autres tout simplement. Vous pourriez aussi euh, être distrait et vous laisser aller avec votre esprit dans des rêves ou dans des souvenirs du passé. Et c'est peut-être le volume de travail qui vous euh, que vous avez serait la raison de ce désir de vous amuser. Donc vous pourriez voir le gros volume de tâches que vous aurez à faire et vous finirez par euh, vous faire distraire pour ne pas vous stresser beaucoup. Retroussez vos manches et mettez-vous au travail. La procrastination ne vous servira à rien. Mais au contraire, les tâches S'accumuleront de plus en plus. Mardi et mercredi, la Lune sera dans le Cancer, votre septième maison. Les plus chanceux seront les cancers, poissons, scorpions. Les moins chanceux, les lions. Et vous, vous êtes ici, cher Capricorne. Donc, la Lune sera dans votre septième maison. Elle vous oppose de cette maison de relations. Elle oppose aussi Saturne, votre gouverneur. Toute cette opposition, combinée à la solitude et les interdictions que nous avons présentement, pourrait vous rendre triste, ennuyé et peureux. Les influences de ces énergies sont déprimantes et il serait très important de partager vos émotions sombres avec quelqu'un à qui vous faites confiance, ou avec un thérapeute professionnel. Vous pourriez aussi faire des exercices de relaxation ou du yoga pour éviter que vos sentiments négatifs ne se manifestent par une dépression ou une déception. Vous ne serez pas vraiment amusant à être avec durant cette période, alors il vaut peut-être mieux éviter les discussions tendues et limiter vos interactions avec les autres. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le lion, votre huitième maison. L'ambiance tendue des dernières journées continue jeudi aussi et en plus, une certaine impulsivité au niveau de la parole, soit de votre part ou de la part des autres, serait la raison de certaines tensions perturberont cette journée de jeudi. Vendredi, la pression s'allègera et vous pourriez commencer à trouver des solutions ou des terrains d'attente pour faire des compromis nécessaires pour réparer ce qui aurait été brisé dans vos relations durant les dernières journées. Durant cette période, les plus chanceux seront les lions, béliers, sagittaires et les moins chanceux verso, scorpions, taureaux, vierges. Et vous, vous êtes ici, cher Capricorne. Samedi et dimanche, la lune sera dans votre neuvième maison, dans la Vierge. Les plus chanceux seront vous, cher Capricorne, Vierge et, des, et les taureaux. Les moins chanceux, les balances. Donc, la lune dans votre neuvième maison.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 et votre optimisme seront contagieux. C'est tout ce que j'ai pour vous chers Capricornes. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commentaires et surtout partager s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.